Dis quelque chose. Vendredi, 19 octobre, 21 h Vendredi, octobre, 21 h Ah, je t'aime. Encore une séance qui propose l'évasion par toutes les fenêtres. Nul ne sait sur quel monde elle s'ouvre, et une fois le saut accompli, on ignore encore tout des conditions d'atterrissage. Avec l'inattendu, il faut s'attendre à tout. Et nous savons, petit gredin, que c'est précisément ce que vous souhaitez. Néanmoins, ne cédons pas à l'affolement. Toutes vos ressources seront préservées afin que vous puissiez affronter la suite.